Mobvoy nous a proposé une nouvelle montre cette année avec un rapport qualité-prix très très intéressant. C'est la TicWatch E3. Située à 199,99€, elle a simplement tout pour être la meilleure montre rapport qualité-prix sous Wear OS. Est-ce le cas C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Je vous ai déjà proposé quelques vidéos comparatives, notamment avec sa grande sœur, la Pro 3, mais regardons le design une nouvelle fois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mehdi, bienvenue dans Panacotech, nous allons découvrir ensemble la crème du high-tech. Avec la TicWatch E3, Mobvoi mise vraiment sur quelque chose de simple, d'efficace. On n'a pas trop de risques en achetant ce genre de montre parce que elle va convenir à la plupart des poignets et elle a un look assez simple, assez classe. Oui, elle va convenir à la plupart des poignées parce que on est sur un cadran de 44 mm. Elle mesure précisément 44 mm par 44 mm avec une épaisseur de 12,6, tout ça pour un poids de 32 grammes, ça lui permet d'être quand même plus compact que certaines montres du marché qui sont pratiquement toutes aux alentours de 46 mm, on reste aussi sur une montre assez simple, assez simple dans le look car on est sur un petit budget Là, les matériaux utilisés sont principalement du plastique, même pratiquement que du plastique. Le bracelet est en silicone. On retrouve deux boutons sur les côtés qui vont nous permettre à la navigation, on va le voir après. Et à l'arrière, on retrouve un cardio cardiofréquencemètre et des petites broches pour recharger. Le verre, quant à lui, est un verre de 2.5D incurvé et l'écran. Lui est un écran HD. Oui, bien entendu, à 199 euros, on ne peut pas avoir toutes les finitions qu'on aurait sur une montre à 300 euros. On n'est pas sur un écran AMOLED, on est sur un écran HD de 1,3 pouces, 360 par 360 pixels. Est-ce que ça change beaucoup Je ne sais pas. À l'œil, à l'utilisation, c'est pas très gênant pour une utilisation Wear OS. La luminosité est assez bonne. Les couleurs, le contraste sont assez clairs. Bref, dans l'usage, il n'y a pas de grosse différence. C'est un petit peu, du coup, l'état d'esprit de cette montre. Une montre simpliste avec des matériaux et des finitions simplistes. Car ce qui est intéressant, c'est à l'intérieur. Le bracelet est un bracelet de 20 mm en silicone. Il y a deux bracelets offerts, livrés dans la boîte. Un. Plutôt euh, jaune fluo, un plutôt noir On avait vu lors du test que j'avais essayé Sur un rendu avec un bracelet que j'avais acheté à côté En cuir, je vous raffiche ce rendu Mais cette montre peut à la fois Convenir à une utilisation sport au niveau du look Et une utilisation plutôt pour sortir Casual, c'est donc un design pas trop Risqué que Mobvoi a mis en lumière Avec cette montre, vous allez voir par contre Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'il y a dedans Donc on enchaîne sur les caractéristiques techniques Oui oui oui car on l'avait vu dans le comparatif avec la Pro 3 la Ticwatch E3 embarque vraiment une panoplie de caractéristiques techniques qui faisait que la pro 3 était une bonne montre et une montre assez puissante pour du Wear OS car la TicWatch E3 est la deuxième montre à intégrer le chipset la puce Snapdragon Wear 4100 c'est la puce la plus puissante à l'heure actuelle elle permet 150% d'augmentation du GPU 85% d'augmentation du CPU de la mémoire et 25% d'économie en plus de batterie pour donner un ordre d'idée l'Oppo watch est sur le Snapdragon de 2500 Et la Fossil Gen 5 sur le 3100 C'est donc vraiment la montre à ce prix là La plus puissante avec la meilleure puce Vous l'aurez donc aussi compris Elle tourne sur Wear OS Je l'ai dit je le redis C'est la dernière version de Wear OS Celle qu'on a aussi sur l'Oppo Celle qu'on avait sur la Pro 3 Avec le menu un peu plus friendly Moi enfin, on va dire que je n'aimais vraiment pas trop à, à l'usage la version de Wear OS qu'on a sur la Fossil Gen 5 par exemple Là on est vraiment sur une version qui est agréable Et qui devient de plus en plus agréable à utiliser. Sinon au niveau des caractéristiques techniques, cette montre intègre un GPS elle est seulement résistante à l'eau IP68 mais compatible avec les sports de natation. Elle a 1Go de mémoire vive, 8Go de stockage pour stocker les applications qu'on va télécharger sur le store par exemple elle a bien entendu le NFC pour Google Payment, un micro en haut-parleur pour répondre aux appels, répondre aux SMS une batterie de 380 mAh ce qui lui amène une autonomie théorique de 1,5 jours, je vous dirai ce que ça donne en vrai. Un cap. Capteur de spo2, un mètre un capteur de température corporelle. En plus de ça, il y a des nouveautés au niveau de la surcouche de la montre, des applications Tic et surtout, surtout, ce qui, hum, enfin, ce qui m'a fait le plus plaisir, je pense, en utilisant cette montre, c'est la nouvelle application mobile mobvoy Vous le savez, c'était pour moi un des points négatifs chez mobvoy C'était les applications. Là, au niveau des applications dans la montre, ça s'améliore, ça s'améliore. Mais au niveau de l'application mobile, on stagnait, On avait quelque chose de pas vraiment friendly, pas vraiment sympa à utiliser. Et là. Tout a changé et pour moi ça commence à changer la donne. Je vous le disais hein, dans les dernières vidéos, le jour où les applications Mobvoi seront au top, bah les produits seront vraiment au top et là on s'y approche grandement. Voilà pour les caractéristiques techniques, je vous rappelle 199,99€. Maintenant on va passer aux fonctions Smart, on va la prendre en main, c'est parti. Avant de regarder toutes les fonctionnalités que j'appelle Smart, on va bien entendu voir la navigation dans cette montre. On est sur du Wear OS, un schéma type de Wear OS, ça va être assez... Simple et facile de naviguer On va voir du coup notre écran principal On verra qu'il est possible de le personnaliser Et là on va pouvoir swiper de haut en bas De bas en haut, de droite à gauche Et de gauche à droite Lorsqu'on va swiper de bas en haut On va arriver sur les notifications Notifications d'applications, TikTok, etc Lorsqu'on va swiper de haut en bas On va arriver sur les raccourcis Mode avion, pour pouvoir faire le paiement La luminosité, etc, etc Lorsqu'on va swiper de droite à gauche On va arriver sur les différents cadrans Les différents widgets avec la santé la, la météo, les événements Les données cardiaques Etc, etc, Lors, lorsqu'on va arriver à la fin Et qu'on appuie, hop, longuement On va pouvoir du coup en ajouter Ajouter par exemple, je sais pas, le minuteur Et il s'ajoutera à la fin Lorsqu'on va aller du coup, après, hop, vers la gauche On va avoir Google Assistant Pour lui poser des questions, bref, savoir la météo Vous connaissez la chanson Ensuite, lorsqu'on appuie sur le bouton du haut On va pouvoir accéder au menu Menu où on aura toute la surcouche avec toutes les applications puis après toutes les applications Google bref on va le voir et la possibilité de télécharger des applications en plus. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton du bas, ça va nous lancer directement les activités. C'est un raccourci, on va pouvoir lancer une activité physique, etc, etc. Voilà pour ce qui est de la navigation. Donc, assez simple, sur du Wear OS, deux boutons, ça permet de, de naviguer simplement. Maintenant, parlons de la personnalisation. Oui, parce qu'il va être possible de personnaliser le cadran. D'appuyer comme ça, et de changer entre plusieurs cadrans, par exemple, passer sur après ce cadran-là. Lorsqu'on a changé de cadran, on va pouvoir aussi aller plus loin en faisant plus de cadrans et en ayant directement depuis la montre une liste de cadrans qui est possible de télécharger et si on veut aller encore plus loin on va pouvoir faire obtenir plus de cadrans et là ça va nous envoyer sur le google play store et on aura la possibilité du coup d'avoir de, de nombreux et nombreux et nombreux cadrans en téléchargeant par exemple facer bref vous allez avoir du choix du choix du choix vous allez pouvoir aussi retrouver les cadrans je vous le montre rapidement sur la nouvelle application Mobvoi vous allez aller dans appareil et là vous allez aller dans le centre du cadran vous allez aller voir euh, vos différents euh, cadrans que vous allez pouvoir installer il y en a aussi euh, plutôt pas mal vous allez pouvoir cliquer les installer ce sera directement installé mais si vous voulez vraiment aller encore plus loin je vous conseille de passer par le play store ensuite les notifications je vous l'ai dit notifications elles sont là elles s'affichent on va pouvoir cliquer dessus pour les lire, ouvrir si ça devient du téléphone, ouvrir sur le téléphone, etc, etc. On reste sur le schéma classique des notifications qu'on a sur Wear OS. On va pouvoir aussi recevoir des SMS, des notifications de SMS. Je vous montre ce que ça donne, une notification de SMS. Hop, j'ai une notification de Panacotech qui m'envoie un SMS je vais pouvoir du coup voir le message le message est tronqué à la fin il ne va pas jusqu'à la fin et je vais pouvoir répondre soit des réponses rapides soit répondre en faisant répondre et en dictant en voyant un smiley ou en écrivant directement hein. si on n'a pas des trop gros doigts et on envoie et ça répond les SMS, la réponse aux SMS est disponible que si vous êtes en appairage avec un Android sur iPhone, la montre et l'application marchent complètement mais vous allez être euh, limité sur les appels et les SMS avec un iPhone, autre chose intéressante, c'est de savoir je sais que ça vous intéresse, est-ce que je peux recevoir les smileys par exemple, je vais m'envoyer un smiley et on va voir ce que ça donne et bah oui, on reçoit les smileys qu'est-ce qui se qu donne lorsqu'on va s'envoyer une photo on reçoit aussi la photo en plus de recevoir les notifications, les messages et de pouvoir y répondre Viber, on va pouvoir aussi télécharger directement l'application Viber via le Play Store. Ça nous permettra de consulter euh, plus instinctivement en natif sur la montre. Voilà, tout ce qui est lié à Viber. Lorsque déjà je vais avoir un appel normal, c'est-à-dire un appel fait d'un téléphone à un téléphone. On n'est pas encore sur Viber WhatsApp, on va le voir juste après. Je vais pouvoir répondre avec l'appel directement ici. Je vais du coup parler avec la montre, entendre avec la montre, tout se joue sur micro parleur ça c'est un appel normal on pourra aussi aller plus loin que simplement recevoir un appel en allant dans le téléphone et en ayant la possibilité d'appeler de voir l'historique des appels ou d'appeler directement les gens qu'on a en contact on pourra cliquer et appeler qu'en est-il maintenant de whatsapp messenger et viber lorsque je reçois un appel whatsapp ça sonne sur mon téléphone mais rien sur la montre on ne pourra donc pas répondre à un appel whatsapp sur la montre ça sera la même chose sur messenger ou viber on n'aura pas la possibilité de répondre aux appels. Oui, même sur Viber, il n'est pas possible de répondre aux appels. Théoriquement, on pourrait, parce que vu qu'il y a l'application native, regardez, lorsque je vais recevoir un appel, ça va sonner. Mais lorsque je vais cliquer, ça dit que il y a un problème euh, au niveau du développement, et donc l'application n'est pas, enfin, un bug et on ne peut pas non plus répondre quand même aux appels. Qu'en est-il maintenant de la musique La musique, on est sur Wear OS, on va avoir différentes possibilités. Pour avoir de la musique on va pouvoir aller dans le play store aller hop play store et sélectionner des applications de streaming musical ou des applications de musique on va aller hop streaming audio et là vous allez avoir spotify shazam ça n'a rien à voir mais vous allez avoir wear media lecteur de musique grosso modo on va être limité à ce qui a ce qui existe sur euh, wear os lorsque je vais télécharger par exemple spotify bien entendu il faut un compte premium on va pouvoir du coup Retrouver mes listes de lecture, mes mix, etc. Lorsqu'on va cliquer sur une liste de lecture, ça va pouvoir la lancer. Il n'y aura pas la possibilité de télécharger directement sur la montre les musiques. Ça va plus être un contrôleur pour changer et switcher de musique directement via la montre. Sur nos musiques Spotify. Voilà pour ce qui est des musiques. Si vous voulez qu'on aille plus loin sur les musiques, je pourrais vous faire peut-être une vidéo spéciale Wear OS. Mais vu qu'il y a la nouvelle version, je vous ferai dans la prochaine version de Wear OS qui va sortir cet automne. Je vous ferai, si vous voulez, une vidéo dédiée à Wear OS. Tout ce qu'on peut faire, les applications. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Voilà pour ce qui est des musiques. Maintenant, on va parler de Google Assistant. Il va bien entendu être ici, sur le côté. Et il va nous permettre de lancer une recherche. Quelle météo fera-t-il demain à Toulouse On pourra lui faire envoyer un message enfin nous mettre dans la configuration pour envoyer un message bref vous l'aurez compris c'est du google assistant quelles sont du coup les autres applications smart on va voir déjà toutes les applications type google applications smart de la suite google c'est à dire si on revient hop hop à partir d'ici on va voir l'alarme la calculatrice le chronomètre la possibilité, du coup, de payer avec Google Pay, la possibilité de se servir de la montre comme d'une lampe torche, on va pouvoir, ça on va le voir après, mais télécharger des applications qui sont pas directement sur la montre, la météo, le minuteur, le lavage de main, les... Google Traduction, Google Store, possibilité d'enregistrer des euh, mémos vocaux via TIC, TIC enregistrement, et la possibilité de trouver le téléphone. Après, si on veut aller encore plus loin dans les fonctionnalités smart, on a ah, le play store on va pouvoir aller voir les applications tac google keep pour avoir des notes on va pouvoir aller chercher des applications to do list enregistreur, bring, liste de courses, etc. On n'est vraiment pas limité au niveau des applications. On va pouvoir toujours trouver euh, des applications et des choses smart à faire vu que le Play Store nous permet de télécharger de nouvelles et des nouvelles applications. Pour finir avec cette section de la vidéo, on va pouvoir regarder aussi les paramètres. Il va être possible d'aller switcher un petit peu les paramètres directement depuis la montre, de connecter quelques, un périphérique en Bluetooth, d'activer les accessibilités, d'aller voir... Dans les points général, la personnalisation, le système, l'affichage Pouvoir régler la taille de la police Hop, mettre le always on, l'activer On va pouvoir faire ça globalement tout depuis la montre Voilà, maintenant on va passer aux fonctions de santé Qu'en est-il maintenant pour les fonctionnalités de santé On va avoir plusieurs apps tic ou google sur la montre. On va les voir. On va par exemple pouvoir suivre nos données de santé quotidiennes via tic santé. Ici, on va voir notre nombre de pas. Bref, on va voir un écran qui va récapituler. Mais si on clique hop, plus précisément, on va voir les objectifs avec le nombre de pas, les exercices, les heures actives, les calories, la distance, etc. Si on va vers le bas, on va pouvoir voir euh, notre euh, synthèse, que ce soit rythme cardiaque saturation en oxygène et l'historique. Ça, on va aussi le retrouver dans chaque petite app, par exemple, TickPoo. TickPoo va nous permettre d'avoir notre suivi cardiaque avec des informations comme nos zones de fréquence cardiaque, mais surtout, va nous permettre aussi de voir le suivi si c'est logique sur l'historique. Tic sommeil va récapituler le sommeil de la nuit, la nuit qui vient de passer. On va avoir Tic oxygène qui va nous permettre de lancer une mesure de la spo 2 Pareil, Tic zen, une mesure euh, du stress. Et Tic respiration qui va nous permettre de respirer petite nouveauté sur la montre ça va être tic bruit qui va nous permettre de voir si le bruit aux alentours est au dessus des recommandations pour pas se, bah, se faire mal aux oreilles etc et on va avoir tic air qui va nous permettre de partager toutes ces données avec des followers avec notre famille par exemple ou de prendre les données et de suivre par exemple euh, vos parents qui ont une montre Mobvoi pour euh, voilà suivre leurs données au delà de cette surcouche tic vous allez pouvoir aussi avoir les applications google mais ça ne donne pas trop forcément envie D'en parler moi j'utilise souvent la surcouche à part si elle est vraiment pas top Et là on se retrouve sur quelque chose de vraiment plus quali Grâce à la nouvelle application mobile Lorsqu'on va lancer la nouvelle application Mobvoi, On va atterrir déjà sur une nouvelle page d'accueil Qui est plus dans ce qui se fait chez la concurrence On va avoir des petites cas en fonction des données qui nous intéressent L'activité, la carte dormir, donc le sommeil, la SPO2, le stress, la température corporelle, le bruit Toutes ces cartes vont nous permettre en cliquant dessus D'avoir l'information du jour, le nombre de pas, le nombre d'exercices qu'on a vu sur la montre mais vous allez pouvoir remonter dans l'historique pour voir par exemple que le 17 juin j'ai fait 7370 pas bref les exercices etc vous allez pouvoir aussi voir la dimension sur la semaine qui est passée sur la semaine précédente et sur le mois directement de juin ça va être la même chose le même principe pour chaque donnée de santé le sommeil vous allez avoir la nuit qui est passée avec différents stades de sommeil les différentes profondeurs de sommeil et là ma nuit était entrecoupée donc ils l'ont compté comme une sieste la deuxième partie mais vous allez pouvoir vraiment aller plus précisément que ce qu'on on avait au niveau des données de sommeil vous voyez par exemple là hop 6h14 avec éveillé sommeil léger sommeil profond sommeil paradoxal on va pouvoir même avoir le rythme cardiaque pendant le sommeil et on a aussi la possibilité d'activer la spo2 pendant le sommeil que je n'avais pas fait ici on va pouvoir aussi regarder la synthèse sur la semaine avec voilà les différentes nuits la synthèse sur le mois je vous le dis pour chaque donnée, ça va être la même chose rythme cardiaque on va voir l'historique historique sur la journée avec les fréquences de rythme cardiaque la spo2 on va voir le suivi si on l'active, continue la nuit Si l'on va avoir les suivis lorsqu'on va apprendre Le stress, la température corporelle et le bruit Ça va être la même chose Vous l'aurez compris, je vous le dis et redis, Je suis vraiment satisfait De cette nouvelle application Juste dans l'interface On a vraiment ce qui se fait chez la concurrence On a quelque chose qui va pas sortir du commun non plus Mais on a quelque chose de propre Et de vraiment au-dessus de ce qu'on avait Sur l'ancienne version Et combiné avec des produits comme il nous le propose Avec la E3, avec un rapport qualité-prix interne Intéressant et surtout des applications tic sur la montre qui deviennent de plus en plus performantes, on a quelque chose de sensas. Je ne sais pas si ça se dit encore en 2021 mais sincèrement ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. J'ai hâte de voir la Pro 4 si elle sort, ce que ça va donner. Je voulais annoncer, on va avoir aussi Care, la nouveauté il faudra aller dans tout compte, cliquer sur Care. là vous allez avoir vos abonnements et vos followers. Vous allez pouvoir aussi autoriser des applications tierces comme Google Fit pour du coup rassembler et envoyer les données à Google Fit, Strava et Runkeeper. Voilà pour qui est la partie sortie de la montre? Maintenant, on va parler sport. Qu'en est-il niveau sport? On le sait souvent, les montres à 200 euros, on va pas avoir une précision du tonnerre. Déjà, pour lancer une activité physique, on va cliquer, on va aller. Dans activité, tic exercice ou alors on va pouvoir directement passer par le bouton du bas on va avoir différents types d'activités physiques course en extérieur marche sur l'extérieur course en intérieur vélo etc etc entraînement on n'en aura pas non plus des 1000 et des cents. on va pouvoir aussi paramétrer un but d'exercice un objectif pouvoir lancer aussi l'identification d'exercice la pose auto. bref vous allez pouvoir aussi activer certaines choses le gps est trouvé on va pouvoir Commencer l'exercice et là on aura Le rythme, la durée La distance, le rythme cardiaque Le nombre de pas, bref on aura des informations Assez basiques Même un petit tracé GPS Mais c'est plutôt pas mal C'est on va dire la base Ce n'est pas une montre que vous allez choisir pour le sport Mais pour les sportifs amateurs Qui aiment compléter leur, euh, leur quotidien Avec un peu de sport C'est toujours bon à prendre Ensuite on va retrouver du coup sur l'application L'historique du sport On va arriver sur ma course en extérieur on va voir le temps, la durée, les calories brûlées, la vitesse moyenne, les fractions. Ce qu'appelle l'application Fractions maintenant, c'est une nouvelle donnée qui voit si l'exercice a eu un bon effet sur le corps ou si c'était un exercice plutôt de pépérouse Là c'était plutôt pépérouse. On a la vo 2 max, la fréquence cardiaque et le rythme ainsi que la fréquence de pas, longueur de pas, le record de tour et le tracé GPS. C'est les informations de base qu'on a besoin et on reste aussi dans la simplicité. On va pas aller beaucoup plus loin, c'est pour ça que je vous disais que c'était des pas forcément la montre pour les experts en sport, mais on a quand même des informations plutôt intéressantes pour les amateurs. Comme d'habitude, j'ai comparé la pression cardiaque de la montre avec la précision que j'ai par ma ceinture cardio. Lorsqu'on compare les deux courbes, lorsqu'on compare les deux fréquences cardiaques, on va avoir quelque chose de proche, mais de pas forcément juste. Néanmoins, les informations importantes ont bien été prises par la montre. Par exemple, le pic de fréquence cardiaque max a été de 171 battements de cœur par minute sur la montre, contre 172 sur ma ceinture. Ça, c'est plutôt Rassurant parce que c'est important de savoir Jusqu'à où on monte, la moyenne aussi est plutôt pas mal 139 sur la montre Contre 141, les petits soucis Ça va être plutôt sur les pics Et les repiques, surtout lorsqu'on va diminuer La montre ne va pas descendre Assez bas, hein, enfin un peu moins bas Elle va quand même voir toutes les montées et Toutes les descentes, ça c'est aussi plutôt rassurant Les deux courbes, si on les met côte à côte Sont plutôt aussi de la même allure Mais il manquera un poil de précision Lorsqu'on superpose les deux courbes Sur les exercices qui demandent un petit peu de fractionner des intervalles etc Mais elles débrouillent globalement plutôt pas mal dans 75% Des cas Qu'en est-il maintenant de la précision GPS Là aussi j'ai trouvé rapidement des limites Car oui lorsqu'on utilise la montre et qu'on a le téléphone à côté Il n'y a aucun souci. Le GPS se trouve facilement On va pouvoir aller courir et bref faire du sport assez facilement Le problème ça va être lorsqu'on utilise la montre Sans le téléphone Est-ce que ça va vous arriver avec cette montre Je ne sais pas Mais le GPS met du temps Vraiment du temps à être trouvé Voire des fois je ne l'ai pas trouvé Je vous ai fait comme d'habitude un petit tableau récapitulatif pour voir de la précision du gps par exemple on voyait sur la course que je venais de faire que d'après la montre j'ai couru 3 ,890 km 890 alors que sur mon téléphone j'avais couru 4 ,010 km 0,10 on peut donc avoir jusqu'à une centaine de mètres d'écart point de vue précision podométrique la montre se débrouille assez bien Quelques approximations, quelques incohérences que j'ai vues, mais c'était avant la dernière mise à jour, avant sa sortie. Depuis que la montre est officiellement sortie, depuis que j'ai eu la nouvelle application Mobvoi, ça reste plutôt correct. Je vous mets aussi le tableau récapitulatif, et vous voyez qu'on a des fois les, un petit 10% d'écart, un petit 10% d'écart entre un podomètre qui est dans ma poche et une montre qui est sur mon poignet, ça reste correct. Précision SPO2, c'est aussi validé. Là-dessus, à peu près toutes les montres se débrouillent plutôt bien, j'ai jamais eu une grosse différence entre mon excémètre de pouls. Et une montre dans ma prise de mesure Qu'en est-il maintenant de l'autonomie L'autonomie de cette montre Annoncée entre un jour et un jour et demi Ça va vraiment dépendre des utilisations que vous allez en faire vous allez pouvoir dépasser les 1 jour moi personnellement j'ai dépassé plusieurs fois les 1 jour je suis arrivé plusieurs fois un jour et demi deux jours mais c'était en désactivant pas mal de choses et en étant en mode avion la plupart du temps c'est sur Wear OS ça va vraiment se jouer du coup sur comment vous utilisez la batterie si vous utilisez la montre avec votre téléphone avec les notifications les appels les sms vous allez la cramer en moins d'un jour mais ça reste dans la problématique des Wear OS donc il y a une autonomie on va dire correcte pour une montre qui est sous Wear OS revenons maintenant du coup sur sur les points positifs et les points négatifs. Mes points positifs et mes points négatifs. Ça va être assez simple. Premier point positif, le prix, le rapport qualité-prix pour une montre neuve sous Wear OS à 199 euros, même s'il y a une petite concession sur l'aspect esthétique qui nous montre qu'on n'est pas sur une montre vraiment haut de gamme. Au niveau de l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour avoir une montre qui est réactive et qui ne bug pas. Deuxième point positif, ça va être l'OS, le système d'exploitation Wear OS qui est couplé en plus avec le chipset Snapdragon Wear 4100 va nous permettre d'avoir vraiment une prise en main exceptionnelle, vraiment très Sympa à prendre. On a le plaisir d'utiliser cette montre. C'est la version de Wear OS, celle de la fin de l'année dernière, que j'affectionne de plus en plus. Et c'est vrai qu'on va pouvoir du coup répondre au WhatsApp, répondre au Messenger, des choses comme ça que je n'avais pas forcément testé, font que cette montre est agréable à prendre en main. Surtout qu'il y a quand même une amélioration côté surcouche TIC qui est aussi, qui devient de plus en plus agréable à prendre en main. Donc, dans la prise en main, il n'y a presque aucun problème. Mon troisième point positif, ça va être la nouvelle application MobVoy, application mobile. Parce que ça va pousser les produits Mobvoy Au delà de certains concurrents Qui avaient cet avantage d'avoir une meilleure application mobile Là on est sur du Wear OS On est sur des montres du coup avec un OS Commun à plusieurs montres, on a les Apps TIC qui deviennent de plus en plus intéressantes Sur la montre et surtout l'application mobile Qui est agréable à prendre la main, bon je vous accorde Qu'il y a encore quelques bugs, quelques bugs De traduction sur la montre et sur euh, L'application, qu'il y a des fois des petits problèmes De connexion mais l'application vient de sortir Donc je suis sûr que Mobvoid travaille Là dessus pour tout corriger et que ce soit vraiment clean quels sont alors les points négatifs Premier point négatif, Wear OS égale autonomie On est vraiment sur une montre avec une autonomie Enfin voilà, pour moi c'est pas assez C'est pas assez, on a un jour en moyenne d'autonomie C'est pas assez pour moi, pas pour mon utilisation Et c'est pour ça que je n'utilise pas forcément de tous les jours des montres Wear OS C'est un souci des OS ouverts. mais bon Deuxième point négatif, ça va être du coup plutôt la précision Précision GPS, pas vraiment au top Précision cardiaque, plutôt, plutôt correcte pour ce genre de montre Mais voilà, il y a quand même des améliorations à faire côté sport et troisième point négatif ça va être l'étanchéité on est que sur une résistance à l'eau ip68 on n'a pas de 5 atm on va pouvoir bien entendu se doucher faire un peu de nage en surface etc mais c'est quand même dommage euh, à ce prix là de ne pas euh, certifier les montres en 5 atm voilà les amis pour ce test j'espère qu'il a été assez complet pour vous si vous avez encore des questions sur cette montre n'hésitez pas à les poser en commentaire si bien entendu vous voulez que je teste dans mes prochains tests d'autres critères mettez les aussi en en commentaire ou envoyez-les sur le Discord. En attendant la prochaine vidéo, le prochain test. Vive à fond, vive High Tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.